Salut Allez, on va faire cet exo sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Donc c'est un exercice de maths appliquée, de physique si tu veux. Et l'objectif de l'exercice, ça va être d'étudier les trajectoires de deux sous-marins en phase de plongée. Donc tu une petite figure ici. On considère que ces sous-marins se déplacent en ligne droite, chacun à vitesse constante. À chaque instant t, exprimé en minutes, le premier sous-marin est repéré par S1 de t, le deuxième par S2 de t dans un repère OIJK, dont l'unité est le mètre. Alors, on va expliquer un petit peu ici. Donc en général, en physique, pour repérer un objet, on prend son centre de gravité, tu vois, donc le centre de gravité du sous-marin 1, on va l'appeler S1, comme sa position dépend du temps, ben on va mettre S1 de T. Voilà. Pareil pour le 2, donc on va avoir S2 de T. Alors en fait là, l'objectif de l'exercice est de regarder si euh, les sous-marins vont se, se toucher, en fait, vont se rentrer dedans ou pas. Donc, tu vois que ça revient à bien faire de la géométrie dans, dans l'espace, puisqu'on va étudier cette droite-là. Et cette droite-là, comment se comporte ces deux droites, leur position relative dans l'espace, etc. Alors, le plan défini par Oij représente la surface de la mer. Donc Ça, on va expliquer un petit peu, parce que finalement, le schéma-là, il n'est pas complet. Alors, tu vas avoir la surface de la mer, en fait, qui est donc dans ce plan-là tu vas avoir l'axe X qui est ici, l'axe Y là, et la cote, ou l'altitude, la l'axe des Z si tu veux, qui est là, et les vecteurs unitaires, donc I, on va le mettre là, J, K, voilà. Tu vois bien que la surface de la mer, en fait, si, euh, là on est en 2D bien sûr, mais en 3D, du coup, la mer elle, elle serait dans ce plan-là, quoi, X... O, Y. Alors là, l'altitude, elle va être comptée positivement à partir du niveau de la mer et négativement en dessous. Tu vois, là, on est dans le Z négatif, Z positif. Donc Z0, Z égale 0, c'est la surface. Alors on admet que pour tout réalité, le point S1 pour coordonnées x y z alors XYZ, bon, là tu reconnais une représentation paramétrique de droite classique seulement il y a juste un truc qui change un peu c'est que ben, ces, ces coordonnées elles dépendent d'un paramètre t et cette fois le paramètre t c'est pas juste un paramètre en fait c'est le temps d'accord donc on t'a rajouté des t entre parenthèses partout et là aussi d'ailleurs Alors, un petit a, donner les coordonnées du sous-marin euh, au début de l'observation. Au début de l'observation, en fait, ça veut dire pour t égale 0. Donc on va remplacer tous les temps par 0. Tu vois, si on remplace par 0 ici, on va avoir 0 là, 0, 0, donc c'est assez facile. On va trouver 140, 105 et moins 170 du coup. Alors je vais te montrer ça tout de suite. Donc au début de l'observation, t égale 0. Donc ça c'est bien de le préciser parce que tu transformes en fait l'énoncé physique d'un exercice de physique en maths. C'est-à-dire te dit au début de l'observation, j'ai compris que ça voulait dire t égale 0. Donc on comprend ensuite pourquoi tu fais x0, y0, z0. Donc je vais détailler juste pour x. Donc x0, tu fais 140 moins 60 fois 0. Donc du coup, tu as ça qui s'en va et ça te fait juste 140. Tu vois ensuite, tu fais pareil pour pour y et z, puis tu tombes sur les valeurs donc 140, 105, moins 170. Et donc tu peux dire, le point de, le point S1, 0, donc les A pour coordonnées, 140, 105, moins 170. Donc ce point-là, en fait, c'est comme si je disais A pour coordonnées 1, 2, 3, tu vois. Seulement ici, tu as un point dont les coordonnées dépendent du temps. Donc en fait, il faut que tu mettes le temps auquel tu as calculé ces coordonnées entre parenthèses juste après le point. Voilà. C'est juste la petite spécificité de, de cet exercice. Alors, 1b, donner les coordonnées du vecteur vitesse de ce sous-marin. Alors c'est là où on tombe un peu dans la physique. C'est-à-dire que la vitesse, tu sais peut-être que c'est la dérivée de la position. Donc, en fait, pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, en fait, on va dériver les coordonnées du, du vecteur position. Voilà. Donc en fait... La vitesse, on va l'obtenir en faisant x', y', z'. Alors, comme c'est un problème de, de maths, là j'ai quand même rappelé les coordonnées du vecteur vitesse, donc le vecteur vitesse, on va l'appeler V1, du sous-marin 1 sont les dérivés des coordonnées du point S1 de T par rapport au temps. La petite phrase pour rappeler hein. euh, si tu n'as pas fait sp physique, hein, peut-être que tu sais pas que tu ne savais pas ça. Donc là, x prime de t, ça veut dire la dérivée de t, la dérivée de x pardon, par rapport au temps. Alors pourquoi ça fait moins 60 Parce que si tu regardes là, x c'est 140 moins 60t, la dérivée d'une constante c'est 0, et la dérivée de moins 60x ou moins 60t, ben, c'est moins 60. Quoi. Donc voilà, x de t égale moins 60, pareil pour y, pareil pour z, Tu vois, on va trouver moins 90 et moins 30. Dérivée de 105, 0, dérivée de moins 90t, euh, moins 90, etc. Donc finalement, tu obtiens les coordonnées de ton vecteur vitesse qui sont là. Et euh, ce vecteur vitesse, il a pour coordonnées moins 60, moins 90, moins 30. On l'avait appelé V1. Et là, tu peux remarquer que ce n'est pas la peine de mettre V1 entre parenthèses quelque chose parce qu'en fait, ce, ce vecteur vitesse, il est constant. Celui-là, il ne dépend pas du temps. Voilà. Alors si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à liker, euh, t'abonner, partager, etc. Ça aide beaucoup la chaîne. Donc merci beaucoup d'avance. Et on va passer à la question 1c. Alors, combien de temps a-t-il fallu au sous-marin pour se rendre de la surface au point S10 Alors là, il faut expliquer un petit peu avant de démarrer. Là, tu peux imaginer que le point S10, par exemple, je vais le mettre ici. C'est le point. Alors c'est pas le point de départ du sous-marin. C'est là où il y a une petite subtilité. C'est le point de départ des mesures. C'est là où on a pris t égale 0, tu vois. C'est un petit peu bizarre, entre guillemets, dans cet exercice, parce que d'habitude, t égale 0, on le prend plutôt au niveau de la surface. Mais tu vois bien que, avant euh, ce S1,0, là, il s'est passé des trucs. C'est-à-dire que le sous-marin, il n'a pas, pas atterri là, comme ça, par magie. Donc, en fait, il était d'abord au niveau de la surface, ton sous-marin, puis il a quand même parcouru cette distance-là, tu vois, ça a mis un certain temps. Le truc, c'est que l'origine des temps on l'a pris ici, donc les temps comptés à droite, entre guillemets, euh, ben, ils vont être comptés positivement, hein, ça c'est normal. Par contre, les temps avant, mais tout ce qui s'est passé avant, ben, ils vont être comptés négativement. Donc, tu vas voir dans le calcul qu'on va faire, on va trouver un résultat négatif, mais c'est un résultat purement mathématique. Donc, ça, ça, ça, ça, ça... En fait, on va le, le reconvertir, on va le repasser en positif, d'accord je, je vais t'expliquer ça euh, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va résoudre pour euh, trouver ce temps En fait, à, au niveau de la mer, en fait, tu as z qui est égal à 0. Donc pour trouver le temps correspondant à la distance entre la surface et le point de départ, donc pour trouver le temps correspondant à cette distance-là, il suffit de résoudre z de t égale 0, c'est-à-dire moins 170 moins 130 t égale 0. Donc on y va Donc, pareil, tu traduis la physique en maths, tu dis que la surface, tu as bien compris que ça correspondait à z de t égale 0. Et ensuite, tu résous. z de t égale 0, ça correspond à moins 170 moins 30t égale 0. Ça te fait une équation d'inconnuité, tu fais passer ton 30t de l'autre côté, donc ça devient plus 30t. Ou tu fais passer ton 170, d'ailleurs c'est plus pratique ici. Hop, Ça devient du coup 170. Et tu divises par, euh, par 30, par moins 30. Alors, attention tu fais passer hein, tout le moins 30 de l'autre côté, et tu divises par ça. Donc ça te donne t égale 170 sur moins 30. Alors là, tu peux simplifier par 10. Hop, hop, ici. Ça te fait moins 17 sur 3, donc ça c'est le résultat mathématique, on va dire. Comme on est dans un problème de physique, on va le donner une, une valeur approchée. Donc ça, ça donne moins 5,67. Moi j'ai pris deux chiffres à pire, après la virgule, hein, ça c'est toi qui vois, ça peut être un chiffre après la virgule, trois chiffres, peu importe. En tout cas, dans la phrase de, de conclusion, tu remets les unités. C'est-à-dire, les unités, je ne te conseille pas de les mettre ici, plutôt de faire une phrase dans laquelle tu les remets. Tu vois, le sous-marin 1 a mis environ, c'est en, bien environ, puisque c'est environ égal, 5,67 minutes pour se rendre de la surface au point S1, 0. Donc, comme je te disais, on trouve un résultat négatif, ce qui, ce qui peut paraître bizarre, mais c'est parce que c'est un, un temps qui désigne quelque chose qui s'est passé avant le, le point de départ des mesures, tu vois. Donc voilà. Par contre, dans ta phrase réponse, tu ne mets pas moins 567 minutes, parce que ça ne veut rien dire en physique. Tu repasses en, en positif, tu prends la valeur absolue de ça en quelque sorte. Voilà. Alors au début de l'observation, euh, le second sous-marin est situé au point S20 de coordonnées 68, 135, moins 68. Et ensuite, il se trouve au point S23, donc au bout de 3 minutes de coordonnées, celle qu'on te donne ici, on te dit avec une vitesse constante. Alors, déterminer les coordonnées du point S2 en fonction du paramètre T. Alors, en fait, on te demande la représentation paramétrique de la droite S2, qui est notre façon de poser la question. Alors, tu peux remarquer que tout à l'heure, 140, 105, moins 170, en fait, c'était les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire S1, 0. Donc, à partir du moment où on te donne S2, 0, 68, 135, moins 68. En fait, dans S2, la représentation de S2, tu vas avoir du coup 68, 135, et moins 68 ici. Alors, ensuite, il va falloir trouver les coefficients qui, sont, qui correspondent aux vecteurs directeurs, en fait, qui sont devant le, le paramètre T. Donc, je vais te montrer comment on fait. Alors déjà, euh, la représentation de S2, comme on ne t'en parle pas avant, si tu veux, comme tu vas avoir besoin de déterminer tous les paramètres de cette représentation paramétrique, ben en fait, euh, tu, vas, tu, tu peux donner sa forme, si tu veux, donc, x de t égale quelque chose, y pareil, z pareil, et euh, toi tu sais que ça va ressembler beaucoup à ça, tu vois, avec un point, un vecteur, donc finalement, tu donnes S2 sous cette forme-là, avec... 6 inconnus, tu vois, A, B, C, D, E, F. Et en fait, l'idée, ça va être de déterminer ces 6 inconnus-là. Okay. Alors, il y a une petite subtilité dans cet exercice, c'est que, en général, dans les exos de géométrie où tu as plusieurs droites, euh, c'est bien de les, les associer à des paramètres différents. Tu vois, la S1, en fait, c'est associé à T. Dans un exo classique, on aurait, on aurait mis T' ici pour S2, tu vois. Alors le truc, c'est que la subtilité ici, c'est que le temps, euh, dans un, un exercice de physique comme celui-là, ben, c'est le même pour les deux sous-marins. Tu vois, ça serait incohérent de mettre un temps pour le premier et un temps pour le deuxième. Ce ne serait pas logique. Quoi. Donc là, exceptionnellement, le T, ici, c'est le même qu'ici. Bon, alors, comme je te disais, tu as le, le point de coordonnées... Euh, 68, 135 moins 68, qui correspond à la position de S2 à T0. Donc en fait, tu prends X de T égale A plus DT, et tu remplaces T par 0. Tu vois, X de 0, c'est égal à 68. C'est cette coordonnée-là, tu vois. Ça, c'est X0. Ça, c'est Y0. Et ça, c'est Z0. Voilà, donc X0 égale 68. Tu remplaces X0 par A plus d fois 0, d, d fois 0, parce que t vaut 0, et ça te donne directement la valeur de a, puisque d fois 0, ça fait 0. Tu trouves a égale 68. Voilà. Comme je te disais, a, b, et c, en fait, ça va être 68, 135, 68, c'est assez rapide. Là, on va faire exactement la même chose pour b, et c, donc tu dis juste de même, tu ne refais pas trois fois la même chose. Et de plus, alors là, maintenant, on va déterminer d, e, f, ok pour ça, on va utiliser les coordonnées de S2 à t égale 3 minutes. moins 202, moins 405, moins 248. Au même principe, tu as ici X3, ici Y3, et ici Z3. Donc, on va juste détailler pour X. X3 égale 202. Bon, X3, tu vas le remplacer par 68 plus D fois 3. Alors, pourquoi parce que cette fois tu vas avoir donc a plus dt. Alors a tu as trouvé que c'était 68, donc 68 plus d fois 3. D'accord Parce que cette fois tu remplaces t par 3. Donc pareil, tu te, trouves avec, tu te retrouves avec une inconnue, une équation d'inconnu d. d tu vois donc 68 plus d fois 3 égale moins 202. Donc tu fais passer ton 68 de l'autre côté. Donc ça fait moins 68 donc ça fait moins 270, d fois 3 ça fait 3d, et finalement tu divises par 3, hein. tu fais passer ton 3 de l'autre côté, ça te fait moins 270 divisé par 3, et ça fait moins 90, Bon, même chose pour, euh, pour E et F, en fait tu dis Y3 égale, donc c'est 3 tu changes de ligne, tu te mets là, alors B c'est 135, donc ça te fait 135 plus E fois 3, et tu résous, et ça te donne moins 180, tu fais pareil pour F avec Z de 3, tu trouves moins 60 d'accord, donc au final tu trouves la représentation paramétrique de S2 en remplaçant euh, les valeurs de A, B, C D, E, F que tu as trouvé juste au-dessus ok alors 3A à quel instant T exprimé en minutes et secondes les sous-marins euh les deux sous-marins sont-ils à la même profondeur Alors, Maintenant qu'on a la représentation paramétrique de S1 et de S2, ben, si tu veux trouver à quel instant ils sont à la même profondeur, il y a juste à égaliser les deux profondeurs. Z, c'est la hauteur, la profondeur, la côte, tout ça c'est pareil. Donc on se fiche un peu de X et Y, ici on regarde que Z. Donc Finalement, on va résoudre moins 170 moins 30 T égale... On a trouvé ici donc la coordonnée sur Z de S2, tu vois. Moins 68, moins 60t. Donc c'est ce que tu as ici. Moins 70, moins 30t égale moins 68, moins 60t. Donc ici tu as S1, et ici S2. Et tu vois qu'en fait ça te donne une, une équation t directement. Donc tu fais passer ton moins 60 de l'autre côté, ça va te faire moins 30t plus 60t égale, tu fais passer ton moins 100, 170 de l'autre côté, ça fait plus 170, et tu tombes sur 90t égale 102. Okay Ensuite, tu fais passer le 90 de l'autre côté, ça te fait 102 divisé par 90. La valeur exacte, c'est 17 quinzièmes, et la valeur approchée, comme on est en physique, c'est 1,13. Tu peux donner plus de chiffres après la virgule si tu veux. Et tu fais une petite phrase de conclusion dans laquelle tu remets les unités, tu vois, environ 1,13 minutes. Alors, du coup, il n'y a pas de s ici. Et, euh, et après, on te demande de convertir en minutes secondes. Alors, 1, quelque chose minute, ça reste 1 minute et quelque chose seconde, tu vois. Donc, le truc, c'est juste de convertir, tu vois, ça c'est 1 plus 0,13 en fait. Donc, 1 minute plus 0,13 minutes. Donc, ce truc-là, ce 0,13 là, pour le passer en secondes, tu fais fois 60. Voilà, et ça te donne environ euh, 8 secondes. En fait, ça donne 7,8 secondes. Voilà. Et la 3 b les deux sous-marins suivent-ils des trajectoires parallèles, séquentes ou non coplanaires Donc là, on retrouve bien le genre de questions qu'on pose dans les, dans les exercices purement mathématiques en géométrie. Donc là, on va étudier en fait, la position relative de ces, ces deux droites, là, S1 et S2. Donc parallèles, séquentes ou non coplanaires. Si te poses la question comme ça, ben c'est qu'il y a une raison. En fait, on va suivre cet ordre-là. On va regarder d'abord si elles sont parallèles, ensuite si elles sont séquentes, et ensuite. On verra si, si on peut conclure. On y va. Donc, comme les informations sont un petit peu éparpillées à droite à gauche, il vaut mieux les récapituler, tu vois. Donc, la représentation de S1, c'est ça. Celle de S2, c'est ça. Là, comme c'est une question purement mathématique, et, et de manière générale, pour que ce soit moins lourd, en fait, j'ai enlevé tous les t entre parenthèses. Parce que, bon, c'est un, <rire> un peu lourd de trimballer ça au fur et à mesure de l'exercice. Donc, tu vois, t'as plus S1 de t, X de t, etc. En fait, ils y sont toujours, mais. On a compris quoi. Donc S2, etc. Donc, je, te, je te répète encore une fois une subtilité de cet exercice. C'est que le T ici et le T là, c'est les mêmes. D'accord D'habitude, on prendrait T et T'. D'ailleurs, j'insisterai sur ça dans les autres exercices. Mais là, c'est de la physique. Donc le temps, c'est le même là et là. Ok Voilà. Donc tu as les représentations paramétriques. Donc toi, tu sais que bah, là, tu as un point. Là, tu as un vecteur. Okay, donc ici on va s'intéresser aux vecteurs, on va regarder si ces droites sont parallèles euh, ou pas. Et si tu veux regarder si les droites sont parallèles, il faut que tu regardes si euh, leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc là, celui-là on va l'appeler V1 puisqu'on a dit que ça correspondait à la vitesse tout à l'heure. Et pareil, donc là tu as un point, donc ça ne nous intéresse pas trop ici, et là tu as un vecteur directeur. Ça, on va l'appeler V2. Voilà. Donc, tu peux quand même donner leurs coordonnées, tu vois, V1, V2, bon, on les voit ici, mais c'est quand même bien de faire une petite phrase, comme ça tu, tu expliques quel vecteur tu vas étudier, tu vois, Donc, V1, V2. Alors pour regarder si des vecteurs sont collinaires, il faut essayer de trouver une relation de proportionnalité euh, entre les deux. Tu vois, si tu arrives à montrer que V1 égale KV2, ou dans l'autre sens, V2 égale KV1, ça veut dire qu'ils sont collinaires, sinon ça ne marche pas. Bon, pour faire ça, on fait le rapport de leurs coordonnées, 2 à 2, tu vois, ça sur ça. Ça sur ça, et ça sur ça. Si on trouve la même chose, ils sont collinaires, si on trouve pas la même chose, pas collinaires. En général, on commence par le vecteur qui est le plus grand en valeur absolue. Donc là c'est plutôt V2. Donc c'est pour ça que j'ai fait moins 90 sur moins 60, donc ça ça fait 3,5. Et ensuite, moins 180 sur moins 90, que tu as ici, ça fait 2. Okay donc déjà, tu vois, on trouve pas la même chose en faisant les rapports des x et les rapports des y, donc c'est même pas la peine de faire le rapport des z. Et ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinaires. Si les vecteurs directeurs de ces droites ne sont pas collinaires, ça veut dire qu'elles ne sont pas parallèles. Déjà, on sait qu'elles ne sont pas parallèles. Bon, quelque part, euh, vu la figure de l'énoncé, euh, on pouvait s'en douter, hein, d'accord Mais ce n'est pas parce qu'on le voit sur la figure qu'on l'a Tu vois, On pourrait conjecturer à la limite, mais... Hein. Voilà. Ensuite, pour regarder si elles sont séquentes, en fait, euh, déjà on ne le sait pas, donc on va le supposer, et ensuite on va voir si on tombe sur une contradiction ou non. S'il y a une contradiction, ben finalement ça veut dire qu'elles ne sont pas séquentes. Alors, supposons que S1 et S2 sont séquentes, alors du coup elles ont le point d'intersection, forcément, et leur point d'intersection, il vérifie ce système. Alors pourquoi Parce que si c'est un point d'intersection, en fait il va vérifier la représentation de S1 et celle de S2 en même temps. Donc en fait, on va avoir ce X qui est égal à celui-là, celui-là, euh, ce Y qui est égal à celui-là, ce Z qui est égal à ce Z. Donc, on tombe sur 140 moins 60t égale 68 moins 90t. Ça égale ça et ça égale ça. C'est le système que tu as ici. Tu as une ligne pour x, une ligne pour y, une ligne pour z. Voilà, donc là, c'est un système de trois équations à une inconnue. Alors, d'habitude, c'est deux inconnues parce que tu as t et t'. Là, c'est une inconnue. Donc, là, c'est super contraignant pour l'inconnu parce qu'il faut, faut que tu trouves la même solution dans les trois lignes en même temps. Pour que, pour que ce soit vraiment la solution. Quoi. Donc là, on va isoler la ligne 1 d'abord, la ligne 2 ensuite, et tu vas voir, on ne va pas trouver la même chose. Il y a très peu de chances que dans ce genre de système, ça, ça fonctionne. Quoi. Donc, la première ligne, en fait, tu fais passer tous les T de l'autre côté, au moins 60 T, tous les T à gauche, hein, je veux dire. Voilà, et ça te donne 68 moins 140. Donc du coup, à gauche, tu vas avoir 30 T, et à droite, tu vas avoir, alors ça donne combien ça Moins 72. Alors, tu trouves t égale, donc 72, moins 72 sur 30. Donc déjà on trouve un t négatif, donc on a dit que t pouvait être négatif ici, mais là on est plutôt dans la partie t positif, donc c'est bizarre de trouver moins 2,4. Bon, déjà rien que ça c'est bizarre. Ensuite, dans la 2, donc tu fais la même chose, tu fais passer ton moins 180t de l'autre côté, et plus 180, donc ça fait 90t, plus 90, hein, et tu fais passer ce 105 de l'autre côté, ça fait moins 135, euh, 135, moins 105, donc 30. Donc tu tombes sur ça, et tu fais passer ton 90 de l'autre côté, ça fait 30 sur 90, et ça, ça te donne un tiers, tu vois. Voilà, donc tu vois déjà, là c'était négatif, c'était un peu bizarre, mais en plus on trouve pas la même chose dans la ligne 1 et la ligne 2, donc c'est même pas la peine de regarder la ligne 3, il y a déjà un problème, d'accord donc on dit que le système n'a pas de solution, on dit, on dit qu'il est incompatible, en fait c'est le mot euh, qu'on utilise habituellement. Finalement, si on tombe sur un système incompatible en ayant supposé que S1 S2 étaient séquentes, bah, ça veut dire qu'elles ne sont pas séquentes. Donc S1 S2 ne sont pas séquentes, on a des droites qui ne sont ni parallèles ni séquentes, donc la seule solution c'est qu'elles appartiennent pas au même plan, qu'elles soient non coplanaires. Voilà. Bon, bah, écoute, on a fini cet exercice. J'espère que ça t'a plu, et euh, une dernière fois, je vais te demander de liker, t'abonner, partager, etc. Ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup Et tu peux aller voir aussi cet exercice sur mon site jebossetranquille.fr. Tu trouveras plein de trucs, des fiches de révision, des préparations, des restes, de la gestion du stress. Enfin, je te laisse aller jeter un coup d'œil, et euh, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.